Et alors tu travailles où maintenant L.A. Ah oh ouais You mean Los Angeles Non, I mean Loire Atlantique. <rire> je travaille à IMT Atlantique à Nantes. L'institut MinTelecom, Je crois que c'est à Paris. L'IMT, oui. Mais moi je suis à IMT Atlantique qui, comme son nom l'indique, est à Nantes. Pas que. Hein. À Brest, Nantes et Rennes. Hein, attends, il y a trois écoles Non, IMT Atlantique c'est une école. Tu sais, elle vient de la fusion de Télécom Bretagne et Mine Nantes. Et elle se déploie à Brest, Nantes et Rennes. C'est une des 13 écoles membres de l'IMT. Euh, J'ai compris. Donc, toi, c'est l'Institut Mine Télécom Atlantique. Non. Hein? On dit INT Atlantique. On dit, ne on dit pas Institut Mine Télécom Atlantique. Mais pourquoi Quand tu vas à la FNAC, tu vas pas à la Fédération Nationale d'achat des Cadres tu vas à la FNAC, parce que bah c'est comme ça, c'est son nom. Bon bah là c'est pareil, son nom, c'est IMT Atlantique. Ah... Eh oui, manifestement, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. IMT Atlantique fait ses 5 ans en 2021, je crois qu'il est temps de la nommer correctement. Alors à vous, qui de près ou de loin est en relation avec nous, et eh bien, je vais, si vous me permettez, vous rappeler le bon usage qui doit être fait du nom de l'établissement. Notre école, IMT Atlantique, un hexasyllabe avec ses urs à l'hémistiche, tout simplement. Si l'IMT peut être développé en institut Télécom, IMT Atlantique, lui, reste toujours IMT Atlantique. J'espère que c'est plus clair à présent. A très bientôt